On fait de la course d'orientation en fait, c'est notre spécialité sportive et on a voulu faire un jeu euh, qui mettait en avant euh, l'apprentissage des cartes de course d'orientation. Enfin, c'est un memory notre jeu pour euh, apprendre justement chaque symbole, euh, ce que ça signifie, où est-ce qu'il est sur la carte, comment un petit peu les repérer et euh, intégrer une dimension ludique pour que les jeunes essayent d'apprendre ces symboles tout en s'amusant. Nous on est parti plus sur un jeu de loi, avoir un plateau euh, ludique et aussi euh, pas trop ennuyant et euh, qu'on puisse apprendre euh, plus euh, facilement. Quoi. Créer un jeu ça demande de l'organisation forcément parce que bah, je suis pas tout seul, hein, j'ai trois collègues du coup bah, on doit se réunir en groupe euh, travailler ensemble et puis, euh, puis voilà il y, y a quelque chose à créer donc forcément ça demande de l'investissement. On apprend à connaître nos, nos partenaires et c'est cool parce que bah, vu qu'on est en première année bah, ça nous permet de mieux s'intégrer euh, à l'université. Ce projet elle a permis de de comment dire, nous euh, rassembler euh, avec les gens de la classe, on ne se connaissait pas, pas du tout en fait bah, Ce type d'évaluation, forcément, c'est euh, plus ludique parce qu'on a des interactions avec, euh, avec, avec des gens, donc euh, forcément, c'est mieux qu'une évaluation écrite où on est là tout seul à, à restituer ses connaissances. Là, on essaye vraiment d'intégrer une compétence ludique à notre jeu. Du coup, euh, c'est vraiment pas mal, ça, ça change, c'est novateur. C'est euh... bien plus intéressant de travailler comme ça parce qu'on s'implique plus dans le jeu euh... On va certainement travailler dans l'enseignement avec les enfants notamment et du coup là, c'est destiné à un public plutôt jeune parce qu'on euh, doit travailler nos compétences ludiques, nos explications, etc. J'apprends beaucoup mieux comme ça en fait. Parce que le truc qui m'a amélioré là-dedans, c'est... Même moi, j'ai réussi à mieux apprendre les signes. Je n'étais pas vraiment penché dessus et en faisant le jeu, là j'ai permis de... de mieux les visualiser dans ma tête, mieux les apprendre. Bah Déjà, on a fait des recherches euh... Euh, beaucoup plus général sur la course d'orientation, des questions qu'on ne se pose pas forcément bah pour créer nos questions qui apparaissent dans le jeu. Donc ça c'est intéressant parce que ça apporte une autre culture aussi. Alors les intérêts pour moi d'évaluer sur ce type de format, c'est d'éviter euh, de pousser les gens à la performance, euh, d'éviter euh, tous des biais euh, on va dire un peu cognitifs euh, de, de performance chez les élèves, d'essayer de pousser les élèves à, à, plutôt à être meilleurs qu'hier, plutôt qu'être meilleurs que leurs camarades. Euh, ils vont réussir à, à construire euh, des choses bien plus euh, grandes que ce qu'ils avaient fait auparavant ou ce qu'ils feraient avec un type d'évaluation classique. Donc évaluer en compétence c'est différent, pas plus compliqué, euh, et beaucoup plus intéressant à mon avis. Alors euh, ma discipline que je présente c'est le ring hockey. Donc c'est euh, du hockey, comme sur glace, mais euh, sur du parquet. Moi je défends euh, la voltige équestre, c'est un sport qui euh, est, euh, est de la gym et de la danse sur un cheval euh, qui tourne en cercle au galop. On a pris comme objet le sport pour tous, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un point commun, c'est que dans notre club dans nos... on a... où on entraîne, on a beaucoup d'élèves qui sont en... généralement en difficulté, que ce soit scolaire ou qu'ils ont des petits problèmes dans leur vie personnelle. Et on s'est rendu compte que notre discipline permettait à ces jeunes d'avancer et de, de performer dans des domaines de compétences où en fait ils sont carrément excellents. J'ai pu montrer ce que je fais dans mon association au travers de flyers, mais aussi de petits livrets avec des photos, des vidéos. Il y a aussi des petites vidéos qu'on a dû monter. Donc ça, c'est assez dur parce qu'on bah, n'en a jamais fait, moi, je ne savais pas comment faire du tout, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est moins stressant euh, qu'un examen euh, écrit, mais euh, ça prend tout de même euh, beaucoup de temps euh, de faire des vidéos, euh, un flyer, euh, et ça demande de l'investissement aussi euh, dans notre association. Franchement, de travailler dans ces conditions, c'est super. Ce qui est le mieux, ce serait que tout le monde le fasse, enfin, pas que les STAPS qui le font, c'est que tous les étudiants le fassent et comme ça... Euh, ça, ça apprendra et on, sera, on est plus sur du, sur du pratique que sur du théorique.